Les bienfaits du lait. Depuis plus de 8500 ans, le lait est consommé par l'humain. En effet, il contient du calcium indispensable au maintien de la solidité des os et à leur renouvellement. La vitamine D contenue dans le corps permet d'absorber le calcium. Le lait contient également du potassium, du phosphore et des vitamines B. Le lait contient également une protéine appelée lactoférine. Celle-ci a un réel effet durable d'antidouleur d'après une étude publiée en 2010. Elle a de multiples bienfaits notamment anti-inflammatoires qui réduiront les problèmes de dos. Privilégiez du lait de chèvre ou lait végétal. Le lait de chèvre est un excellent antioxydant tandis que le lait de date séchée contient de nombreux probiotiques. Tous ces éléments permettent de diminuer les effets du temps sur le squelette. La recette du lait à l'ail. Le remède allie ces deux aliments grâce à leur complémentarité. De plus, le lait annihile les odeurs fortes en bouche de l'ail. La recette du lait à l'ail ne contient que 3 ingrédients et 3 étapes, environ 250 ml de lait, 3-4 gousses d'ail détaillées, 12 cuillères à café de miel. Dans une petite casserole, portez le lait à ébullition, à feu doux. Insérez l'ail, remuez souvent, et retirez du feu dès que le mélange bout. L'ail ne doit pas rester plus de 3 minutes sur le feu. Ajoutez le miel et remuez. Buvez votre lait à l'ail tiède. Buvez le lait à l'ail une fois par jour. N'oubliez pas que l'ail est un anticoagulant naturel. Consultez toujours votre médecin si vous prenez déjà un anticoagulant. N'achetez pas d'ail chinois. Il est également déconseillé aux personnes atteintes de porphyrie ou ayant subi une intervention chirurgicale. À éviter chez la femme allaitante.